est trop vague je ne suis pas le capitaine de ton navire c'est à toi de décider c'est à toi de me dire quelle direction c'est à toi de me dire à travers quelle direction tu veux que j'observe avec mes jumelles mais si je joue le jeu de devenir le capitaine de ton navire, Béatrice. Ça me dit... Euh, ton rapport à l'enfance, à l'innocence, précisément. Revois ton rapport à l'innocence. Tu peux détruire ce qui est précieux pour toi. Et précieux, ça résonne enfance, innocence. Tu peux détruire, tu as un pouvoir de détruire de construire ce que tu veux dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on qu qu se, qu se fait jouir, pour parler sexe encore. On, on prend un malin plaisir à construire des choses et à les détruire, plus ou moins rapidement et plus ou moins lentement dans. Sa, dans que ce, soit un, que ce soit très rapide à la construction ou très lent, et pareil du côté destruction. Mais tu prends à main un malin plaisir, ou plutôt tu, re, tu te refuses ce plaisir de voir que tu peux construire et détruire à ta guise. Donc, voilà.